Ce mercredi 1er mars 2023, les travaux du One Forest Summit se sont ouverts à Libreville. Ces assises permettront aux experts, aux politiques et à la société civile, de parler des questions d'action climatique et la préservation de la biodiversité. En sa qualité de défenseur de la biodiversité au Gabon et absent à la cérémonie d'ouverture, Marcona et Songhi comptent participer à sa manière. Pour l'homme, le tape à l'œil n'est pas son fort. Je ne suis pas absent. Euh, je, suis, je ne suis pas obligé d'assister à euh, aux cérémonies officielles. Euh, J'ai des rencontres euh, avec les partenaires qui sont venus, on se rencontre, on discute, ils viennent ici, on fait le tour. Euh, moi, je ne suis pas... Euh, Ce n'est pas le matufu qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la discussion des problèmes avec des experts, pas forcément devant les caméras. Depuis quelque temps, le gouvernement vente les avantages liés au marché du carbone qui seraient bénéfiques pour le pays. Pour Marcona, il ne s'agit que des faits d'annonces. Nous exploitons le pétrole, on exploite le manganèse, on a exploité l'uranium, on exploite le bois avec des dispositions dans les textes pour une meilleure euh, redistribution. Qu'est-ce qu'on en a fait Qu'est-ce qu'on a fait des financements Covid On a engrangé des milliards et des milliards pour améliorer, on a engrangé des milliards pour améliorer le système sanitaire. Aujourd'hui, est-ce que ce système sanitaire a été amélioré malgré les milliards qui sont tombés du ciel pour... Euh, non, je pense ça fait partie de, de la communication. Hier, on nous a inventé les mérites des parcs nationaux qui vont faire venir des millions et des millions de touristes au Gabon. Le tourisme va se développer dans notre pays. 20 ans après, qu'est-ce que les parcs nationaux ont produit, rien pour les populations qui vivent à côté des parcs les assises comme le One Forest Summit, qui sont d'importants rendez-vous planétaires, rehaussent l'image du pays, mais les retombées relatives devraient directement profiter aux populations.